S'il vous plaît, suivez-moi J'aimerais vous montrer quelque chose. Nous sommes ici dans notre serre numéro 5, où vous pouvez observer une magnifique plante de dynamite couche prête à être récoltée. La dynamètre couche est une variété que Seeds nous fournit exclusivement pour notre partenariat avec eux dans la Suisse. Rapprochez-vous pour voir un petit peu ces trichomes et imaginez l'odeur qu'elle a.